Hey, salut tout le monde, comment allez-vous bien Salut Nico Salut Mister Momo Oui, ça va bien Moi, ça va bien et toi Ça va, ça va. On se retrouve pour de nouvelles aventures ah, des nouvelles, des nouvelles, euh, ça fait un bail qu'on a commencé ce petit jeu quand même. Hein. Oui, mais là, c'est des nouvelles aventures, un nouveau chapitre de l'histoire. Oui. Magique. Ouais. de De et Lynch. Qui se font et bien ça. lâcher en fait. C'est vrai. Voilà. C'est complètement ça. Dieu. Donc là, je rappelle un petit peu le contexte de l'épisode précédent c'est que la copine de Lynch est morte, ça on est a rejoint notre. On a rejoint notre ancien collaborateur qui devait nous vendre des armes et nous a trahi. Et Débarque là, en fait, voilà. On a découvert que, en fait, il y avait un avion et en, visiblement, il faut qu'on rejoigne l'avion pour se barrer de Shanghai. En fait, voilà. Ça pue, pue beaucoup la merde avec tes conneries enfoirées. <rire> bah, ouais, c'est les plans foireux et tout ça. Attente de joueurs, moi je suis un. Hein. Moi je suis à 99%. Ça va. Ça va. Voilà. Y il est sur la 6D de ton côté le disque, bah, je sais Le, le jeu. Il y a forcément des véhicules dans ah. le coin. Bah, moi, il est sur la 6D. Peu importe comment je sors de là. Tu fais comme tu veux. Mais pour moi, on est obligé de rester ensemble. T'es où, mec Tu déjà Ah, ok. Oui, je je t'ai pas vu. Regarde ça. Je suis pas bien en marche accompli. Oh, regarde nous. On a tout foutu en l'air. Bon, je sais pas où faut aller. Euh, pourquoi est-ce que tout le monde meurt autour de nous? On peut pas sauter dans le fond. Pourquoi tout le monde meurt autour de nous? Tu sûr que tu veux pas prendre des balles dans ta tête, toi, un peu là? foutu la merde. Ah oh ouais, ouais, merde, j'ai fait me ton matching. Ah, <rire> tu ne pas ouais, ouais, Moi, tu cours, Momo, c'est. Oh, bah, ouais, euh... youpi ah. on va aller à la get ah, non, ça. Ben Il y a une porte ici, mec. Une. Euh, oui, c'est trop bon. Pousse, Mais à Momo. Fort, qu'il lève des portes, tu crois pas qu'il pourrait se les lever tout seul maintenant Ouais. Je monte. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression d'être Oh Putain, j'arrive. Oh, des... NON, part PAS Ça ne pas là-bas Mec, c'est la guerre Non, oh fais gaffe. Dans, dans son hangar là, c'est plein de mec. <rire> tu peux pas les balles passer là si, il n'y a pas moyen de, de voir la porte d'emblée. Ah bah attends je... Oh putain Bon, je suis mort. <rire> j'ai pas le temps de me à l'abri mec, j'ai rien compris ah ce qu'il y a Allez <rire> <rire> Oh non okay. J'allais dire qu'il y a des mecs sur toi, Nico bon alors. Assure tes gardes On est presque au bout, c'est pas le moment de te foirer T'es avec moi ou pas là Ils sont déjà là. En bas, bah ouais. Je Et voilà ah, c'est les... bon, je les vois. Mais du coup, ils sont pas dans la là. Ah, si, c'est bon. Moins un. Ah, du coup, euh, j'en ai tiré pas mal dehors. Ouais. Je devrais arriver à faire le ménage facilement. Mais moi, j ah. Sûr, mon ah, ils vont me contourner. Moi j'avance dans le hangar là. Moins deux. Attends, c'est parce qu'ils ont comme Oh putain NON J'ai Ah dans ses boules Dans les balls et Momo est tombé Je... ouais. Oh ça va être l'épisode du fail celui-là ça m'a.. est mort, ouais. Ouais ça va hein. Ça arrive à tout moment. <rire> On a pas du coup ton idée, il pas mal de nous attirer en bas, je vais... Ils sont déjà là <rike> <Stéphane> <C 'est... rak> oh, Je retourne en bas pour non, essayer de ouais, bah. les attirer Ouais, c'est <ridge> <inaudible> un moyen... Moins 1, moins 2, moins Il y a un qui est me chercher là. Moins 4. Oups! Oh pas, putain! Mais hein. t'es chaud! Ils ont tous des pompes, tu sais, leur pompe automatique là. Ouais. Ils sont trop mal, c'est Il est où? Il est sur moi ou quoi? ça se passe ça se passe moins 1 moins 2 moins par 3 ouais ouais en bas ouais il y a un mec qui à... a il est mort, non, il est mort. Non, il est mort ah ouais, moi je pensais que tu me parlais de l'extérieur attends je recharge en ligne Bon bah j'ai des murs. Ouais, ouais. Je sors pas du hangar, sors surtout pas du hangar. Je vais juste récupérer un pont. T'es où Je suis dans le hangar avec toi. Même. ok. J'avais pas, pas vu, ça fait, euh, j'ai déjà fait le tour du hangar pratiquement et je te voyais pas. J'ai un sniper. Alors attends, t'es avec moi là Ouais, derrière toi. Il y a à mon avis oh, Oui, Il y a du monde. Oups, j'ai tiré dans la citerne. Et il y a du truc qui coule, je sais pas si ça va péter. Ah putain, il y a des sur cette arme de merde. Elle bah, fait du dégât hein, quand tu touches. C'est quoi le cas de Oui, le Là, il y a le pont. Bon. En droite, tu prends à gauche Ouais. On rentre Ouais, je prends à gauche. c'est quoi Y Y mitrailleur, mec. Il y a un truc à faire. Je sais pas, il y a deux marqueurs là-ci. Comme ça Encore bouge pas. Ah mais c'est là-bas, d'accord, ok, oui. Il Tiens, là-dedans non mais. Quand tu balances un truc, fait... voilà tu fais un clic gauche et tu le fais péter. Y'a que toi qui peux le faire. Hein. Ouh putain Oh putain les gars qui poussent le mec Moi Moins deux je pense à force. Oh ouais, le dingou les balles là ah putain mais je vois rien du tout, c'est tout rouge. Moins un. Ah il est mort celui-là. Descends les. Descends les tous. Non, non, c'est une mauvaise idée. Le truc de... automatique là, donc ça va être un peu compliqué. Attends. Je vais voir si je peux pas des Je vais. ça. Est je vais à... Alors. Ah, prendre le bidon d'essence. Oui, ça marche Attends, t'as fait... Arrête T'as une 13 là, si tu veux, ou, ou, ou, si tu veux changer d'arme. Là où je suis. Ah ouais si, C'est avec quoi il nous tirait dessus. As, ici, ici t'as des balles. Là où je suis. C'est un besoin Nico, quoi, je prends des balles. Okay. T'as une là <rire> Avance oh. Mais on peut y arriver <rire> une, une voie ferrée. C'est notre ticket de sortie. Allez sort, me... ah, arrête Arrête <rire> Mais Mais Arrête des conneries, va On en chie déjà assez quoi Je <rire> suis passé dans la ruelle d'un truc Il y a forcément une sortie. Ah, merde les plaies commencent à se rouvrir ah, c'est bon. bon, tu m'étonnes t'as vu comment on a été tailladé, si on a peu eu de suture, laisse tomber sauf si je me vide de mon sang mais ferme -toi. arrête de te plaindre. toi putain, crazy ici on a forcément un tire. sur le départ <rire> ouais je t'ai mis une balle dans le cul <rire> tu verras sur la vidéo <rire> ça, fair, ouais. pas, il faut qu'on change. oh le loup coup de terre, terre. Oh. Ça, ça sent pas bon. Il y a forcément un train qui s'apprête à partir. Sûrement. Va falloir ouais. faire super gaffe. Ouais. T'es là Derrière, toi. Ok. On va se faire, à la avis, légèrement. C'est-à-dire, il y a la porte ici, tu vois. Allez, filmez un grand coup de main. <rire> Je vais... Attends je t'ai dit que mes plaies étaient en train de Personne. se rouvrir mec ouais. Mais là doucement sans je faire or, juste... pas de bruit des Tu vois quelque chose toi Il y a des... Ouais des bouteilles de gaz juste non, devant mais... mon nez Ah arrête putain <rire> <rire> Non mec j'ai pas envie de recommencer 18 fois déjà qu'on se bien chiant. Merde là, là. Okay La bidon d'essence là devant toi oui, tu dois mais... prendre Non mais c'est bon c'est bon c'est bon <rire> je peux pas le nettoyer. Ouais, j'ai mis. Non. Là, maintenant, hein, il est mort. Arrête! Putain! casse <rire> ce <sauce>, quoi, putain! Restez <rire> <rire> cool! <rire> enfin... Ah! Putain, derrière nous, maman! Oh, je je l'ai eu! La voie est libre! Ouah, wow, putain! Je peux oser t'achever, mais bon. Il doit te faire pas. Non, mais c'est juste ferme de flic, fichier. Ouais. mais sont pas mal pourtant ces armes. Attends, je vais J'ai plus de balles en fait. Ça, c'est pas mal. Allez. En voiture, Simone. On va trouver un train. Ouais. Euh, Momo, t'as vu le panneau devant nous oui. C'est peut-être écrit en, en, en, en chinois, mais c'est interdit de fumer. Mais... Oh putain, il est du moins. Moins un. Ouais, C'est pas oh, moi, Comment ça, je suis tombé On y va Oh, Nico Sauf moi, il y a mec à la gauche Putain Bah, ouais, je suis mort aussi. <rire> le mec ici, j'étais sur moi Ah, mon dieu, alors attends. Oui, J'ai toujours mon arme, c'est cool, allez, vas-y. On peut pas prendre les bouteilles de gaz ici non Non. Euh, ouais, C'est pas celle-là mais quand même quand il faut que qu euh, ce à l'unité. Avan avance pas trop vite mais nous... Tu peux te toi aussi, J'avance pas, je fais tout mon Tu tout te sinon on aurait pu prendre un bidon. Si on se sépare on pourra aller prendre Ça va Alors attends. Ah gauche merde, il y a des mondes à gauche. Je m'occupe de la gauche. Hein. D'accord. l'entends la sulfateuse, mec! Pas du tout! <rire> Putain, le mec, après tout ce qu'il se prend, il est encore vivant! La grue! Merde, la non, grue! Bon. Putain, y a un mec sur la grue, attends, je vais juste de m'en occuper! Y'a quelqu'un qui arrive vers toi, Momo, fais gaffe! C'est bon, il est mort! J'ai buté le mec sur la grue! Par contre, moi, à part les balles de sulfateuse, j'ai plus rien! Mais ramasse des mines là! T'as peut-être des mines ou Oui, oui, je suis là, je suis là, c'est bon. Sur peut-être cadavre, t'as tout ce qu'il ah, Mais bon, ah, je suis plein. Y'en a plein, y'en a plein T'as pas de level pour rien, Lui hein. il court trop vite pour que je puisse le tirer dessus. Ah, ouais, c'est un lapin le mec. Il est mort ou pas À droite, il était. mort. derrière le train où tu es là, il y a... Attends, je vais essayer de voir s'ils peuvent nous contourner ou pas. T'en oh, chier à cette là va pas nous contourner. Oh mais je te jure, tu verras ma vue. C'est débile. Bah je peux pas leur tirer dessus quoi. Oh sérieux. Il... Oh pas mais... je vais les prendre par la droite encore oh putain de merde c'est où non, ce on ne peut pas tiré, y aller c était... C était... Ils... ils sont trop nombreux t'arrêtes t'es eh oui j'avance, j'avance par les trains en fait moi Ils sont costauds, hein ouais. Je peux pas avancer, là ouais, ouais, Je, je trouve qu'on peut avancer. Attends. Oh, le mec, comment il vole toutes les mines Sérieux, là bon, ça, On ça peut pas sauter dans ce jeu. Non. Oh putain, oups Oh putain Il reste pas allongé comme ça oh, Moi je vais faire à la style hein, comme toi <rire> Le mec, ça pas jaloux Il y a la porte là-bas, j'ai vu la porte. Il y a du monde encore, je crois. Non Il y a pas du monde à droite J'arrive. Non, il y a, ah, a personne. Va te lui... Allez, <rire> Allez vas-y, pousse Momo <rire> J'ai un rebondage sur la main droite. Tu m'écoutes Lynch Regarde à l'intérieur Il faudrait qu'on se trouve. Le mec qui te tiré dessus est mort Ouais une Ah Ouais. Ah on va tirer comme un débile pendant 6 ans, une balle, bam! Aïe, 300 balles. Ah! Je suis tombé! tombé. C'est bon, je l'ai relevé? Ah ouais, ouais, c'est bon. Parce que je voulais marquer euh, ramasser munitions au moment, j'ai pas compris là, j'ai pas de soucis, j'ai des Ah, la, la barre rouge là, j'ai spammé, et puis d'un coup, c'est. Euh... C'est arrêté. Ouais. Oh, Montez dans vrai. le train, j'ai marqué. Oh putain! Allez, baissé, Momo! Mets-toi en couvert, mets-toi en couvert Ah ouais, bah... Il y a une bouteille de glace, tu ouais, veux l'envoyer ou pas Waouh On s'est pas pris une par la gueule là Il y en a une derrière toi quoi, Ça, de bon. non On va, tu vois, les bombes. Attends, va, je des indications. Et hey, le train, le train, faut monter dedans avant qu'il se barre, mec. Ah, la cinématique, elle s'est mise en route, ouais. Okay. Car même au moment qu'il y a eu un mec qui s'est montré juste devant mon nez, j'allais dire fais gaffe, et j'ai vu la cinématique commencer, tu verras dans ma vue. Eh, vu. Ouais. Je <rire> te relis que deux fois, mec. Ouais. Oh oh. oh. Je crois que c'est terminé. Hein. Euh, ouais, pas, ouais, je pas Me touche pas, connard. Ouais. Mais ben, écoute, <coughs> ce fut. Bah. Ça, ça sent bon la fin, ça, j'ai l'impression, Momo. Je <rire> ben, sais pas si Je pense pas que si c'est la fin du jeu, mais on doit pas de tout, à mon avis. Ouais. C'est bon, ça fait bon. pas mal. Bah, nous, on va vous laisser là pour, euh, pour cet épisode et on vous dit rendez-vous la semaine prochaine, à un Et voilà, ouais. Rendez-vous la semaine prochaine. Euh, pas, même jour, pas même, pas même pour heure, pour même, même endroit. encore, mais <rire> voilà. <rire> voilà. Allez, bonjour ou bien. Ciao, Ça ciao.